Bonjour à tous, bienvenue, je suis très très heureuse de vous retrouver comme tous les mois maintenant depuis le mois de février et avant pendant la conférence Open Education Global francophone des 12 et 13 novembre 2020. Donc euh, on, on vous invite chaque mois à, à nous présenter des initiatives en lien avec les ressources éducatives libres qui sont, je vous le rappelle, soutenues par l'UNESCO depuis 2002 qui ont fait, fait l'objet d'une recommandation à ce titre, euh, et euh, pour lesquelles il y a un suivi euh, dynamique euh, de l'UNESCO. Donc moi je suis Périne de coet legon je suis membre du board d'Open Education Global, qui est l'association mondiale pour l'accès de tous à l'éducation, grâce à la fois à Internet et euh, à un travail sur les droits d'auteur. Et aujourd'hui j'accueille Lilia Cheniti, qui est maître de conférence en informatique, coordinatrice de la cellule Innovation Pédagogique de son université de Souss en Tunisie, euh, que j'ai eu le plaisir de découvrir à l'occasion de cette conférence de novembre pour le panorama francophone, organisé par Mona Laroussi, et, euh, et depuis qui, a, qui va nous raconter tout ce qui s'est passé euh, après la conférence. Avec évidemment aussi Gada El-Kayat de l'université d'Alexandrie, professeure chercheuse en informatique également. Est-il besoin de le préciser, Alexandrie, en Égypte Donc, Lilia, je vais te laisser la parole. Et puis, je, moi, je vais essayer de, de retrouver Gada qui ne va pas tarder à arriver. Je te laisse le. le, le comment disent les anglais Le floor. Je te laisse le. Très bien. Merci. Ça fait un peu bizarre. Hein. La scène, la scène, tout simplement. C'est plus, c'est, plus beau. Merci. Merci. Merci beaucoup, euh, chère Perrine, euh, de nous avoir associés moi et ma chère amie Arada euh, à cette. Euh, ce cycle de webinaire euh, dans le cadre de l'Open Education Global Francophone. Euh, J'espère que Rada, elle est connectée. Je ne la vois pas parce qu'on euh, avait prévu que c'est elle qui va commencer par les premiers slides. En attendant, moi, je vais partager le slide Alors, de manière à... voilà. Elle arrive, elle arrive, elle est en train de se préparer et c'est Rada, tu as raison, pardon. Désolée, j'ai dit qu'elle ah, Bien sûr. Bonjour, Rada. Comment vas-tu comment Thérine Bonjour Lilia, ça Bonjour va Rada, ça va ça va, très bien, merci. ça va très bien, En fait, je, je me bâche, <rire> parce que je suis à l'extérieur du bureau, mais, mais je, je, je me dédouille comme celle en ligne. Hein. Bravo. Bravo, on en est tous là. Mais donc, avec okay. cet outil Lifestorm, euh, on essaie de se professionnaliser, donc c'est un peu plus contraignant mais on est quand même, il y a 31 participants au total aujourd'hui, ce qui est vraiment très bien, 115 inscrits, c'est-à-dire même si les personnes ne sont pas là, elles pourront le revoir et on saura qu'elles ont été intéressées par votre présentation. En tout cas, merci aux 31 participants. N'hésitez pas à poser des questions dans, sur la droite, il y a marqué « questions », il y a le chat, mais voilà, on est sur un outil un peu professionnel de la conférence en ligne. Donc on doit tous faire comme on peut et se discipliner en même temps un petit peu. Donc question sondage à votre choix sur la droite. Merci merci à toutes les deux. Radha, je te laisse te présenter. J'ai présenté, présenté Lilia et peut-être c'est mieux si tu commences. Donc, et moi je me tais et je disparais. Merci beaucoup merci beaucoup Périne. J'ai juste une petite question. Est-ce que le webinaire est enregistré? Oui. Alors, euh, absolument. Oui, on va le voir justement parce que ça nous a été demandé. Je voulais juste vérifier. Et, alors, et tu, tu as raison de redemander parce que tout s'est lancé automatiquement. Je travaille toujours avec euh, Romuald Ramon, euh, que vous connaissez pour tous ceux qui nous suivent depuis, euh, depuis le mois de novembre. Euh, je vais vérifier pendant que vous commencez. D'accord Je pense que bien. Oui. Est-ce que vous bien. voyez notre, notre slide? Est-ce que c'est partagé? Oui. Oui, oui. Et permettez-moi d'inviter nos, nos chers amis qui ne sont pas francophones peut-être de poser des questions en anglais, ça ne dérange pas. J'ai vu oui. même quelques textes en oui. arabe aussi. Je pense que moi, il y a, nous pouvons répondre soit en anglais, soit en français. Voilà. Ça va? Oui, oui, très bien, ça va très bien. Euh, je suis enchantée. Euh, L'UNESCO soutient aussi euh, le multilinguisme et okay. puisque peut-être il y a des nouveaux venus grâce à vous et à votre influence. Oui, oui, Donc, la prochaine conférence Open Education Global, Global, pas la francophone, se tiendra à Nantes du 3 au 7 octobre. Euh, euh, C'est formidable parce que la semaine qui précède, on va pouvoir faire des, présenter dans, dans différentes langues. Euh, voilà. Aussi, au, bah, cette, cette fameuse crise du Covid qui donne des ailes pour organiser des événements comme ceux qu'on est en train de faire. Et, et justement, en septembre, il y aura des, euh, la possibilité de faire des webinaires dans toutes les langues. Voilà. Formidable. En arabe aussi, évidemment. Voilà. Uh, okay, so, excuse me, just, just one word in English for, uh, for colleagues who are uh, writing in English or in Arabic in the chat. Uh, please feel free to write the question in the language of your choice, and we can uh, answer it uh, uh, at the end. Uh, to make life easy for everyone, because we have colleagues from different languages from different countries, uh, the presentation is written down in English. Uh, but I will do the presentation myself and Lydia in French, so everybody uh, will eventually understand, okay? Merci beaucoup d'être là. Uh, C'est Radar Khayat. Uh, je suis uh, professeur à l'Université d'Alexandrie. Uh, je suis chef de département système d'information. Je dirige l'Unité d'Innovation Pédagogique et d'apprentissage à distance de l'université et je suis en même temps coordinatrice du Learning Lab de l'université d'Alexandrie, une nouvelle structure qui est, qui est en train de se mettre en place. Alors, je partage avec vous, chers amis, le contexte dans lequel nous avons euh, travaillé et lancé cette initiative que nous partageons avec vous euh, aujourd'hui. Euh, en fait, euh, nous avons euh, lancé un projet euh, de réseau qu'on a appelé Let's Learning Lab. Euh, le contexte, en fait, c'est euh, un Learning Lab c'est un espace physique, numérique, humain pour observation, expérimentation et évaluation. Et c'est un espace pour repenser l'apprentissage et les pratiques, les attitudes, les attitudes au niveau de l'enseignement supérieur. Alors, trois composantes de Learning Lab les espaces, les activités et la communauté. Nos espaces dans notre réseau Let's, Let's pour le Liban, E Égypte, T, et la Tunisie et S pour la Suisse. Et notre espace physique est en train de se construire, comme vous voyez à partir de cette image, mais les activités ont déjà démarré. Et, et euh, il y a une communauté qui est en train de se construire. La preuve est, est de, que nous sommes là euh, aujourd'hui. Alors, euh, les participants sont Alexandrie, Sousse, euh, le, le IEL euh, Liban, et euh, on a démarré en fait avec l'université de Villecourt, mais le projet a bougé vers Genève avec euh, euh, le. Euh, professeur Eric Sanchez intégrant cette université dans un euh, nouveau poste. Euh, voilà, ce sont les partenaires. Euh, plusieurs activités ont été lancées euh, dont le, à, à partir de, de ce, ce réseau euh, euh, qui en fait euh, a employé l'approche design-based research. Le design-based research a été euh, lancé en fait pour concevoir nos learning labs articulé autour de, de l'espace, la communauté et les activités. Et avec, on a impliqué des différentes parties prenantes euh, et euh, on a fait des euh, modifications de, de première proposition de façon it itérative euh, pour arriver à notre modèle de leuro aujourd'hui dans nos quatre pays. Euh, et on a validé en fait l'approche et on a commencé... À faire des activités. On, on propose donc plusieurs activités collaboratives, euh, design thinking, ateliers de design thinking. Euh, on propose aussi des articles euh, en ligne, des, des podcasts, des, des jeux sérieux. Euh, on a l'objectif d'intégrer le. D intégrer, d intégrer le euh, les, technologie d'enseignement et d'éducation et toute technologie numérique en apprentissage pour servir la pédagogie, la création d'équipements d'utilisation, l'exemple de Fabla par exemple, c'est une des activités qu'on compte tenir donc le euh, notre euh, le learning lab, c'est un espace d'expérimentation, comme je viens de vous dire. Euh, je n'oublie pas aussi de citer que la recherche, la recherche appliquée, ça fait partie de nos activités. On, on a fait beaucoup de collectes de données euh, sur... Euh, l'apprentissage post-Covid, euh, ce que nous avons fait, nos pratiques donc, au sein de nos universités, beaucoup des attitudes, des activités réflexives, on, on réfléchit beaucoup sur nos pratiques, on fait l'analyse de cela à partir de différentes, euh, différents ateliers et actions, euh, les débats de discussion aussi, euh, et euh, on a lancé euh, une série D'activités comme les webinaires Let's Share pour partager beaucoup de ce que nous avons appris, Let's Talk pour parler de beaucoup de points et d'éléments qui intéressent la communauté d'éducateurs. On a lancé une activité Let's Celebrate pour célébrer the International Education Day et on a lancé des séries de webinaires saisonniers, je dirais. Comme Ramadan Ghana, qui est lancé le mois de Ramadan. Euh, au niveau de la Tunisie, nous avons lancé des activités comme le, mardi, le mercredi pardon, de, de l'innovation. Et euh, deux colloques réguliers sont maintenant lancés au niveau de l'Egypte, au Learning Lab Egypte à Kittel, Alexandria Pedagogical Innovation and Technology Enhanced Learning, et IPEN euh, au niveau de la Tunisie, l'Université de Sousse. Innovation pédagogique et numérique, et on continue à faire l'évaluation et la modification et de proposer du nouveau dans ces activités. Euh, donc, Maintenant, merci. Lilia enchaîne avec le contexte euh, où on lance cette activité sur euh, le OIR Miki À -A A vous la parole, cher Lydia. Très bien, merci beaucoup, cher Rad. Donc, euh, je me présente, donc Lilia Shinichi. Euh, maître de conférence, euh, habilité à diriger les recherches euh, en Tunisie et coordinatrice du Lorne Lab à, au, au niveau de l'Université de, de Sousse. Et donc, je, le deuxième point de notre présentation concerne l'éducation euh, ouverte. En fait, qu'est-ce qu qui se passe quand on a des ressources que nous partageons sur le web euh, Ces ressources sont généralement protégées par des euh, droits d'auteur. Quand on lit des ressources en ligne, ça ne veut pas dire qu'on a, euh, qu a euh, attribué à ces ressources des, des licences ouvertes. Donc, euh, il y a eu euh, donc euh, beaucoup de euh, un mouvement très important autour des ressources éducatives libres, qui peuvent être définies comme étant donc, des matériaux d'apprentissage, d'enseignement euh, ou d'évaluation, et qui peuvent donc être partagés euh, et distribués et euh, donc euh, accessibles sur le web, euh, en, à travers donc en les protégeant en quelque sorte à travers certaines euh, euh, licences ouvertes. Donc, on parle euh, principalement, quand on parle des ressources éducatives libres, on parle de ces cinq R. C'est-à-dire qu'on a la possibilité de réutiliser ces ressources dans différents contextes, on a la possibilité de les adapter, de les modifier, on a la possibilité de les combiner avec d'autres ressources, de pouvoir les redistribuer et enfin de pouvoir donc garder une copie de ces ressources. Et vous voyez sur ce transparent un ensemble de licences créatives communes qu'on peut attribuer à ces ressources. De manière à pouvoir identifier quel type d'usage on pourrait faire de ces ressources-là. Donc, on peut se poser la question, quels seraient les avantages de pouvoir utiliser les ressources éducatives libres Si on regarde un peu les principaux acteurs que nous avons dans notre contexte académique, nous avons d'abord les apprenants et en utilisant ces ressources éducatives libres, ils vont être capables d'apprendre, donc d'avoir une certaine autonomie dans leur apprentissage, d'accéder à différentes ressources, de pouvoir donc acquérir des compétences transversales en termes d'utilisation par exemple, de l'élément vidéo pour apprendre, de pouvoir déployer ces ressources dans des contextes formels d'apprentissage ou informels ou de contextes d'apprentissage tout au long de la vie. Du côté des enseignants, donc, ça, va permettre, ça va leur permettre de, de, euh, de gagner un peu de temps dans, le, dans la, la production ou la préparation de leurs ressources pédagogiques, d'avoir une certaine visibilité par rapport à leur production pédagogique et de pouvoir intégrer des scénarios innovants pédagogiques, tels que par Exemple, les de classe AVC. Maintenant, du côté des universités, elles gagneraient ces universités en intégrant l'éducation ouverte ou les ressources éducatives libres, dans le sens où euh, il y aurait un grand partage des ressources éducatives. Euh, euh, ressources pédagogiques dans la communauté académique, ce qui va soutenir, par exemple, les nouveaux enseignants dans la, la, réalisation de leur, dans, dans la, la prise de leurs fonctions et dans la réalisation de leurs tâches. Et euh, ça va, bien sûr, augmenter la visibilité et l'ouverture de l'université sur son environnement. Maintenant, j'enchaîne avec la présentation de notre initiative, donc qui, qui, en fait, est... Euh, euh, euh, euh, présenter dans ce contexte, le contexte du Learning Lab et le contexte de l'éducation ouverte. En fait, euh, avec ma chère Amira Dakhayat, toutes les deux donc, impliquées dans le projet Let's Learning Lab, euh, nous avons pensé à mener une activité conjointe entre nos deux Learning Labs qui est au autour donc, de, la de la collecte de ressources éducatives libres dans notre région, l'Afrique du Nord et le Moyen-Orient. Donc, en fait, on, nous, nous avons voulu déclencher un mouvement autour de ces ressources, ressources éducatives, de pouvoir déclencher la collaboration et le partage de ces ressources entre cette, euh, au sein de cette communauté euh, universitaire et de pouvoir préparer un portail qui va euh, diffuser ces ressources au sein de nos euh, communautés. Ce sont les objectifs et notre concept note a été tourné autour de ces trois objectifs. Donc, pour pouvoir démarrer notre initiative, nous avons d'abord donc déclenché un, un kick-off webinaire. Euh, et ça, ça coïncidait avec la, la, la semaine de euh, Open Education Week. Euh, notre webinaire était le 1er mars. Euh, la durée de notre webinaire était de 2h30 et euh, nous avons eu à peu près 200 participants à notre webinaire. Euh, dans ce webinaire, nous avons euh, euh, donc, euh, invité des experts dans, euh, dans l'éducation le, le, ouverte de la région et ils ont euh, pu euh, faire des présentations très intéressantes Autour de cette thématique, je citerai Dr. Kuthair Ribi de Madassan-Sahar, Dr. Khaled Berada de, euh, de l'Université Khatayyad euh, du, du Maroc, Dr. Haïta Belhaj de Cathart University, Dr. Mahmoud Khalid de l'Aleksander Arab University et Dr. Rami Skander de National Learning Center. Ces experts nous ont fait l'honneur d'être présents dans notre webinaire et de partager leur expertise par rapport à cette thématique très, très importante. Ensuite, nous avons partagé avec euh, euh, les collègues qui souhaitaient adhérer à notre initiative un, un, une feuille de route composée d'un certain nombre de dates. En fait, nous avons commencé à communiquer autour de cette initiative en début du mois de février nous avons donc euh, animé ce premier webinaire le 1er mars et depuis le 1er mars, nous avons déclenché un process d'accompagnement pour la production de ces ressources éducatives libres et donc nous finalisons ce, ce process euh, maintenant, à la fin du mois de mai, pour pouvoir évaluer les ressources et pouvoir donc identifier euh, la, la ressource, les ressources donc, à héberger d'une manière finale sur, euh, sur le portail. Et effectivement, donc nous avons mis en place un portail qui va permettre justement de recueillir toutes les ressources à collecter dans notre région. Et ce, le portail a été développé par des collègues de nos universités. Et le portail est déployé en deux versions, en une version française et en une version anglaise. Et je voudrais remercier particulièrement Dr. Behermawa pour euh, l'effort de développement de ce portail avec ma collègue, ma chère collègue, Madame Zahra voilà. Je cède la parole maintenant à ma chère amie IRAD pour euh, vous euh, parler de euh, la manière avec laquelle nous, nous avons assuré l'accompagnement de nos collègues pour la production et la diffusion de ces ressources éducatives libres dans le cadre de cette initiative. Rade, tu as la parole. Merci beaucoup Lilia. Euh, en fait permettez-moi de partager avec vous euh, bon, une idée et un concept très important pour nous c'est que nos structures, euh, les, nos unités, cellules d'innovation pédagogique et euh, les learning labs euh, sont à la base des structures d'appui, alors on passe notre temps en fait à, à appuyer les collègues pour des, euh, des choses différentes. Sauf que euh, l'activité d'appui que euh, nous avons fait avant Covid et post-Covid, c'était pour des choses, d'après moi, je dirais légitimes, dans le sens que c'était pour la continuité pédagogique, c'était en fait pour appuyer les collègues sur des choses qu'ils demandaient déjà, pour développer un, de, un contenu numérique pour leurs euh, étudiants, euh, pour l'université, pour utiliser un certain outil. Or dans cette initiative, l'appui et le mentorat, le tutorat que nous avons fait, c'était sur un nouveau concept. C'est quelque chose qui, je dirais aussi, qui est difficile euh, dans nos pays et dans un pays surtout comme l'Égypte, parce que euh, on pense que euh, quand on on diffuse quelque chose que ce n'est pas protégé et que tout le monde va prendre mon travail euh, et, et ça, ça a été très difficile parce que on appuyait les gens et on changeait en même temps toute une culture. Euh, comment on a fait On a communiqué avec le collègues euh, à travers les médias sociaux, euh, les réseaux sociaux parce que c'est très pratique. Nous avons euh, créé des groupes d'appui sur WhatsApp, et sur Facebook. Euh, en Tunisie et en Égypte, et on a utilisé euh, ces groupes-là pour euh, la dissémination euh, de tout ce qu'on voulait autour de Learning Lab. Le. Il y avait euh, vraiment un processus avant le mentoring tout et tutoring, le tutorat, il y avait un processus de sensibilisation et d'apprentissage, et en troisième, on est euh, rempli au euh, tutorat. Alors, le WhatsApp groupe était là pour euh, des questions-réponses. Euh, on ne cessait pas de, de répondre. Euh, je, et je remercie particulièrement euh, moi-même et Lydia, en fait, euh, nous étions derrière l'initiative, mais Dr docteur Mahmoud Khalil de l'Université d'Alexandrie, il était avec nous aussi sur le groupe WhatsApp à répondre tout le temps. Euh, C'était vraiment très gentil. On a organisé... Dans le cadre, on a en fait utilisé nos activités régulières et saisonnières euh, pour euh, appuyer l'initiative OIR Wiki. Donc, nous avons euh, dédié six webinaires euh, parmi euh, les euh, la série de webinaires de Ramadan le mois de Ramadan, euh, sur les euh, OIR, les, les RL. Euh, alors, on a fait la sensibilisation et on a fait vraiment des euh, workshops pratiques parce que. Euh, les, les collègues euh, avaient besoin de savoir euh, comment euh, attribuer les, les licences, quelles licences ils veulent vraiment, euh, licences ouvertes. Ils ne connaissaient pas ce que c'est les de commons. Et en plus, comme euh, la vidéo pédagogique est une des ressources les plus euh, pratiques maintenant, et, et quand on, on s'appuie beaucoup sur les vidéos, il, il a fallu aussi des ateliers sur euh, le montage. De vidéos euh, pédagogiques. Alors, les caractéristiques et les spécificités des l'aide, les licences, euh, euh, ingénierie pédagogique et production des vidéos, euh, c'était en fait le thème euh, de ces workshops, euh, des de, de six workshops en ligne. Et euh, en moyenne, pour chaque par, par atelier, nous avions, nous avions euh, en moyenne 100 participants. Euh, voilà les titres. Euh, hommage vraiment à M. Mahmoud Talim d'Alexandrie. Madame Haifa Belhaj de Qatar, euh, et en fait, les photos par plus. Euh, ils étaient vraiment les participants de nos euh, six euh, webinaires, euh, professeur Mohamed Ali Hadari, et je salue euh, les, euh, le personnel de l'unité d'innovation pédagogique de l'université d'Alexandrie, Marwa, Shaïma, euh, Islem et, et Iman. Euh, bon, ils sont des Ingénieurs pédagogiques qui, ont, qui se sont investis aussi avec nous dans cette initiative. Euh, voilà, et, et ça a donné ce très beau résultat. Le portail, en fait, au, juste euh, des, des, des, des écrans, les, écrans, les captures d'écran que vous voyez devant les yeux, euh, ça montre en fait quelques images des ressources euh, qui sont aujourd'hui déployées sur le portail. Voilà, Julia. Merci. Donc, euh, euh, si tu permets, Rada, j'enchaîne maintenant avec la partie euh, euh, évaluation. Donc, une fois nous sommes arrivés à la fin de notre initiative, nous avons procédé à une évaluation. Et en fait, nous avons procédé à deux types d'évaluation, une évaluation qualitative et une évaluation quantitative. Je commence par présenter l'évaluation qualitative et Rada présentera l'évaluation quantitative. Donc, en ce qui concerne l'évaluation qualitative, nous avons d'abord déployé un questionnaire auprès de, euh, des collègues participants à, à cette initiative pour pouvoir donc, évaluer euh, l'impact de notre initiative euh, euh, auprès de nos, euh, notre communauté universitaire. Une première question était euh, est ce que les, les collègues ont pu, à travers les activités proposées, euh, ont pu s'informer sur l'éducation ouverte et sur les ressources éducatives liées et on voit à travers donc, les réponses que la majorité des collègues, c'est vrai que notre collègues ayant répondu, c'est 40, donc la majorité des collègues euh, estiment qu'ils ont pu s'informer sur euh, les spécificités des ressources éducatives libres et sur leur importance. Euh, une, euh, une, euh, une deuxième question était par rapport à une, une caractéristique des ressources éducatives libres, qui est la possibilité de pouvoir chercher les, euh, euh, les ressources éducatives libres et de pouvoir les utiliser. Et nous voyons clairement que, à travers cette, les réponses à cette question, que la majorité des collègues ont estimé qu'à travers les activités entreprises, ils ont euh, euh, acquis des connaissances et des compétences leur permettant de chercher et de pouvoir réutiliser des ressources éducatives. La troisième question était en rapport avec la production des ressources éducatives, puisque notre initiative cible la production des ressources. Donc, nous avons donc posé la question par rapport aux compétences acquises pour pouvoir produire des Open educational Resources et nous voyons clairement que nos collègues confirment qu'ils ont pu acquérir ces compétences à travers justement les workshops donc, euh, que nous avons proposés. Ensuite, la quatrième question est par rapport au partage. Donc, ça ne suffit pas donc, de produire les ressources, mais euh, de pouvoir les partager et euh, de pouvoir donc choisir les bonnes licences pour euh, leur partage. Et nous voyons également à travers euh, euh, le calendrier présenté que les collègues ont euh, acquis des connaissances, leur permettant de partager les ressources. Et une autre question très intéressante, c'est que nous avons posé la question à nos collègues, est-ce qu'ils estiment, à travers euh, euh, leur participation dans cette initiative, qu'ils ont pu découvrir certaines notions, certains concepts qui vont peut-être améliorer leur méthode d'enseignement Et euh, nous voyons la confirmation, nous voyons le rouge et le mauve, donc dans ce camembert, où la majorité des collègues confirment qu'ils sont, euh, donc, euh, qu'à travers... Euh, qu'ils ont appris à travers cette initiative, ça va permettre d'améliorer leur méthode d'enseignement. Est-ce euh, qu'ils pensent que euh, l'éducation ouverte aurait apporté un, un, un, un, un apport potentiel pour nos universités C'est confirmé également à travers cette question, cette question, où nous voyons clairement également que les collègues donc, pensent qu'il euh, euh, qu pourrait avoir un impact positif l'utilisation des ressources éducatives libres pour nos universités. Et finalement, il y avait une question où les collègues, on les a invités à à partager leur feedback, leurs commentaires et donc nous voyons donc beaucoup de commentaires euh, positifs de la part de nos chers collègues. Nous leur remercions vivement pour le partage de leur feedback. Vous voyez que plusieurs collègues donc ont beaucoup apprécié cette initiative et euh, voient qu'il euh, que c'est très bénéfique pour euh, leur métier dans, dans ces temps. Donc, je passe la parole maintenant à Rada pour vous parler et partager avec vous euh, euh, l'évaluation quantitative de notre initiative. Rada, tu as la parole. Merci beaucoup, Lydia. Euh, en fait, euh, comme vous voyez, euh, moi, je trouve que euh, nous avons vraiment euh, recensé toutes ces données-là à partir du portail euh, en date de 20 mai. Euh, Peut-être qu'il y a des, des, des changements légers euh, depuis, parce qu'on a fixé le 20 mai comme la date limite pour euh, recevoir les ressources. Cependant, on, parce qu'il a fallu euh, euh, nous arrêter un, un instant dans le temps juste pour faire ce calcul-là, mais euh, on a vite et continue, on continue à inviter les collègues à contribuer à ce portail. Alors, euh, comme Liliane a bien dit, le, le portail est en deux euh, versions où, dans les deux langues, euh, affichées en langue anglaise et en langue française, euh, développées euh, avec une, euh, une administration francophone et euh, où en fait euh, la page euh, initiale c'est le français. Et on faisait le clonage de quelques ressources, c'est-à-dire le calcul total euh, pour les euh, ressources se trouve sur la page euh, française. Et, et ce qui fait 155 ressources. Euh, donc, euh, premier résultat, on est dépassé euh, notre objectif. On voulait 100 réels en 100 jours, mais on est aujourd'hui à 155. Euh, Publié sur les deux pages parce que on a jugé important que, que toutes les ressources soient sur le portail francophone, mais sur euh, le, la page anglaise, on n'a pas besoin par moment de euh, mettre la ressource en, en langue française. Euh, donc, euh, le calcul total, comme je dis, c'est le 155 comme total et nous sommes vraiment fiers. Et donc, le total de euh, nombre de ressources publiées sur les deux pages, sont euh, à 273, et ça fait vraiment euh, deux très belles pages complètes avec les, euh, les, les titres qui symbolisent le ressource. Bon, si, euh, moi je trouve aussi que la richesse de cette initiative, c'est d'avoir euh, déjà les spécialités couvertes que je vais partager avec vous, euh, toutes les rubriques que nous avons euh, euh, placées euh, en fonction desquelles nous avons placé les ressources euh, et la deuxième richesse c'est les trois langues c'est très très important nous euh, dans notre région du monde on souffre du contenu arabe euh, qui s'élève à 5 le contenu arabe sur internet s'élève à 5 à 6% de, du contenu mondial c'est rien du tout et si on passe au contenu euh, d'apprentissage, de ressources éducatives, c'est encore moins. Alors, première bonne nouvelle, les soumissions en langue arabe étaient à 64 parmi les 155 et nous sommes vraiment fiers. Ça, c'est le plus beau cadeau qu'on peut faire à, à notre région et on peut encore prendre ces ressources sur… Le portail de l'Alespo, par exemple, pour montrer que, comment on a pu contribuer parce qu'il y a des pays qui ne sont pas représentés du tout sur l'Alespo. Les soumissions en langue anglaise sont au nombre de 48 et ça s'explique parce que c'est la langue de travail de chez beaucoup et les soumissions en langue française, comme la communauté qui travaille sur cette initiative francophone, c'est à peu près la même chose, c'est 43, alors ça va. Pour nous, c'est très intéressant. Nous avions eu bien sûr des soumissions de l'Égypte et de, en français aussi, alors nous sommes fiers de ça. Et parce que vous savez qu'on travaille plus en anglais en Égypte, mais pourtant, des soumissions en français à partir de l'Égypte ont eu lieu. Et la majorité des contributions, il faut dire, nous avons ciblé la région Mena, mais la, la, la majorité était de la Tunisie et de l'Egypte, mais ça, ça se comprend parce que ça prend des cœurs, ça prend des gens passionnés pour faire ça et, et je pense que moi, il y a, euh, on s'est investi beaucoup là-dedans. Mais on continue à inviter les collègues de la région à euh, contribuer à ce portail. Euh, voilà, si je parle euh, par catégorie, euh, ça, euh, ça nous amène au développement du portail parce que, euh, si, je, si je regarde, il y a quelques catégories qui n'avaient pas de raison d'être parce que Démographie, on n'avait rien. Science, sciences, on n'avait rien. Euh, les gens ne se voyaient pas dans ces catégories. Euh, mais pourtant, euh, astronomie et astrophysics, non. Il ne fallait pas peut-être aller euh, de façon euh, aussi pointue euh, dans la euh, euh, définition des, des catégories. Mais euh, si on regarde par exemple... Euh, en sciences d'ingénieur, nous n'avons pas fait, fait, eu beaucoup de, de soumissions non plus. Euh, Peut-être la majorité était au niveau euh, des life sciences, des sciences, euh, pas les life sciences, des sciences, sciences médicales. Je pense que ça apparaît sur la prochaine page. Euh, en géographie, nous avions eu un, un nombre important. Les medical sciences, on, nous étions à 35, et en fait, avec une majorité d'universités dessous. Et un classified était à 44, une majorité à 44, avec une contribution de la faculté de lettres de l'université d'Alexandrie. Et je trouve aussi que pédagogie à 14 ressources était intéressant. Voilà, alors les vraiment, c'est pour la faculté de lettres de l'université d'Alexandrie et la faculté de médecine de l'université de Sousse. Euh, voilà, euh, les étapes futures, euh, nous pensons notamment au développement euh, du portail, le portail actuellement, il est sur ictlearnorg euh, slash euh, OIAR euh, wiki oui, oui. oui, justement, euh, ce qui, bon, il ne faut pas rester dans ce, euh, euh, ce domaine non institutionnel parce que euh, il faut migrer sur euh, Alexio-Alexandre Universio ou euh, le portail du réseau qui est en, en cours de, constru euh, de construction actuellement euh, ou encore avec des liens de l'Université de Sousse ben, mais il ne faut pas que ça reste sur ce portail que je trouve hein, dans le site, sur là, juste l'URL, je veux dire. Euh, en, en faisant ce calcul, euh, euh, cette évaluation qualitative, on a dû compter beaucoup de choses à la main, je pense qu'au niveau des métadonnées, il faut développer le portail juste pour indiquer la provenance, parce que ce n'était pas euh, une donnée euh, euh, obligatoirement recueillie de ceux qui ont euh, soumis les ressources. Euh, Peut-être la faculté, parce qu'on encourageait les gens, on voulait faire au départ un processus simple, on ne voulait pas les... Euh, déranger avec euh, tout ce qu'on recolle comme information. Alors, les métadonnées, très important. Euh, revisiter les rubriques, comme je dis. Et euh, au niveau de l'affichage, je pense aussi qu'il faut euh, mettre des standards pour les photos à mettre, euh, euh, mettre en ligne pour avoir une disposition euh, et euh, une interface euh, beaucoup plus belle et, et beaucoup plus cohérente. Et il faut aussi ne pas faire le clonage de ressources, default publishing en all languages c'est-à-dire chaque ressource qui est soumise acceptée doit partir sur toutes les pages, euh, on a fait un travail énorme euh, dans le clonage de ressources, ce qui a montré peut-être pourquoi nous avons 155 en français, sur la page française et 118 seulement sur la page anglaise. et je mets des points parce que il n'y a pas de limite à euh, la modernisation, le développement et la modification de ce portail. Euh, et je dis euh, vraiment, je souhaite l'envie à ce portail. Merci beaucoup. La parole est à toi, Chatilia. Merci, Rada. Donc, je finis par ce slide pour dire que euh, c'était euh, euh, à mon avis et à l'avis de partager avec ma chère Amirada, c'était une excellente initiative parce que ça a permis de regrouper nos chers collègues et notre communauté autour d'un sujet très important qui est l'éducation ouverte. Et nous pensons que les futures étapes peuvent être peuvent s'orienter plus vers la pédagogie ouverte, ou la, le partage de, de pratiques pédagogiques se basant sur les ressources éducatives libres, et ce qui va permettre certainement d'améliorer en fait, d'améliorer le processus d'éducation et de formation au sein de nos universités. Effectivement, actuellement, plusieurs de nos universités, et particulièrement mon université est appliquée dans des projets d'appui à la qualité de l'enseignement et l'éducation ouverte pourrait être donc euh, un point très important à prendre en considération dans ces projets d'appui à la qualité. Et à travers le partage de ces euh, pratiques pédagogiques ouvertes, nous allons garantir la transparence par rapport à nos pratiques, c'est-à-dire l'ouverture de nos données, l'ouverture de nos processus d'apprentissage, la coopération et l'implication de différents acteurs dans, dans ces processus et la participation justement de ces différents acteurs, qu'ils soient étudiants, qu'ils soient euh, enseignants, qu'ils soient, qu soient cadres administratifs. Donc il y, a, il y a encore beaucoup de boulot. Euh, dans ce sens. Euh, en, en fait, une fois, nous avons, moi et Rada, fait une présentation où nous avons parlé euh, de open, open Education Innovative euh, euh, C'est-à-dire qu'il faudrait mettre en place des environnements ou des laboratoires d'apprentissage qui se basent justement sur l'éducation ouverte et sur euh, la pédagogie euh, innovante. Je finis par remercier au mon nom et au nom de ma chère euh, collègue Rada. Euh, euh, les collègues experts qui ont euh, accepté d'intervenir dans, euh, dans les différents workshops et dans le webinaire de démarrage pour partager leur expertise par rapport à, à, à ce domaine. Euh, remercier mes chers collègues qui avaient participé à la production, donc au développement du portail et également à l'administration de ce portail. Et euh, euh, remercier également nos, euh, donc, euh, nos universités et, euh, euh, pour leur soutien et leur, euh, donc, euh, leur encouragement pour aller euh, dans ce, cette initiative. Et euh, euh, remercier également nos, euh, nos amis, nos collègues de nos cellules de, de, de Learning Lab et euh, euh, remercier vivement notre chère amie Périne de nous avoir donné euh, l'occasion de travailler sur cette initiative très ignorante et euh, de nous avoir soutenu tout au long de cette initiative. Euh, euh, je souhaite avec ma chère amie, donc répondre maintenant à vos questions si vous avez des questions. Merci beaucoup. J'arrête le partage pour pouvoir répondre aux questions. Merci. Merci, Lilia. Écoute, c'est moi qui vous remercie. Ce n'est pas tellement innovant, les ressources éducatives libres, mais c'est de la persévérance qu'il faut et de la résilience et des idées. Et là, vous avez vraiment porté tout ça d'une façon euh, euh, très dynamique parce que ça s'est mis en place en fin d'année dernière et regardez déjà 155 ressources, 44 en arabe, c'est exceptionnel et évidemment, la grande question, c'est de poursuivre, et d'aller au-delà. Et comme on va se retrouver dans les mois qui viennent, eh j'espère que c'est ça qui, qui va nous porter tous ensemble pour euh, poursuivre. Enfin, alors, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais on est dans la même maison, Lilia et moi, parce que maintenant, notre outil Livestorm permet d'avoir des fonds. Alors, on a l'impression d'être... Euh, Vraiment dans une maison commune, un peu. Gada ah, venir il faut aussi. Il je, je me, mette, mette, je il faut me mette, mette avec vous, dans, ta, dans la même maison. Euh, dans, la roue, dans la petite roue crantée. Dans la petite roue crantée euh, sur la, la vidéo, tu peux choisir un fond virtuel si tu trouves un euh, radar. Okay. Euh, donc, c'est amusant, mais euh, on n'est pas au même endroit, mais on est quand même dans une salle. Voilà, voilà. Donc, il y a plein de questions. Une ah, je pense que vous avez aussi répondu à certaines questions. Et donc, je vous, je vous propose de les parcourir pendant que moi, j'en prends une, une première. Ce qui est facile, c'est pour moi. Donc, en fait, la première question, c'est de savoir si y avez des attestations de participation. Et c'est quelque chose que que j'espérais faire. C'est ce n'est pas compliqué, en fait, de faire des badges de participation. Et donc, c'est une très bonne idée euh, qui m'est redonnée, mais bon, un peu délicat parce qu'en fait, il y a plus de 100 inscrits pour ce webinaire. Bravo. Euh, et il y en a jusqu'à 49 qui étaient là. Euh, quoi qu'il arrive, euh, vous pouvez me demander et moi, j'ai noté les noms des deux personnes qui trouvaient que c'était une bonne idée. Et euh, de toute façon, c'est l'occasion de, de faire euh, un Open Badge de nos webinaires. Donc, c'est très bien. Euh, voilà, donc je ne ferai pas, je ne sais pas comment, pas tout de suite, parce que je préfère écouter les réponses à toutes les questions. Alors, qui commence, Rada ou Olivia Vous prenez quelques questions on a, on a… Oh, ça va, on a 20 minutes. Non, je ne vois pas les questions, moi, par contre. Non, mais moi, je ah, c'est que de... les amis sont, sont en train de voilà. Ah, d'accord. Ah oui, oui euh, ils sont très contents. Nous sommes très contents, mais euh, voilà. Mokhtar Ben Nenda nous dit Très belle initiative pour engager une dynamique dans la région MENA autour des REL. C'est sans doute une phase nécessaire de vulgarisation. Avez-vous en perspective l'idée de passer à une phase d'expertise et de certification C'est un peu rude, moi, je trouve, Mokhtar. Euh, C'est. Alors, est-ce que vous avez déjà euh, l'idée de, de monter en, en qualité après le dynamisme qu'il faut absolument au début et il faut surtout euh, tout accepter au début si je me permets de, d'apporter quelques éléments de réponse par rapport à ce que, ce que tu, tu viens de poser tout à l'heure, Périne, comme question. D'abord, il y a l'aspect la, certification des participants. Nous avons donc, nous allons octroyer des certificats à tous les collègues qui avaient contribué à, à, à, au partage de leurs ressources à travers notre initiative. J'ai oublié de vous dire que, nous avons mis en place un jury d'évaluation de ces ressources. Donc, nous allons encore examiner ces ressources-là et euh, nous allons donc euh, euh, euh, publier les résultats de ces évaluations très, très prochainement. Et nous allons de toute façon euh, euh, accorder un certificat à chaque, à chaque contributeur à, à cette initiative. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point par rapport à, euh, à la question de Mortad Benetta. Justement, c'est une excellente question. C'est vrai que dans, nos, dans, dans les activités de nos cellules, dans nos universités, nous mettons en place beaucoup de d'ateliers, de certificats autour de, de tout ce qui est technologie enhanced learning, tout ce qui est donc pédagogie numérique, enseignement numérique, innovation pédagogique, etc. Par exemple, au, au niveau de, euh, de mon université, nous avons mis en place cette année un certificat d'études complémentaires. C'est un diplôme d'une année euh, qui a été hébergé par la faculté de médecine à l'université de Sousse. Et ce CEC donc permet euh, euh, donc de, de, de recréer un diplôme aux collègues qui s'inscrivent euh, en, en innovation pédagogique et numérique. Et nous pensons euh, donc inclure un, un, un module en rapport avec l'éducation ouverte dans ce, euh, dans ce certificat, ce qui permettra encore de certifier des compétences par rapport à cela. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question mortale, mais euh, peut-être que ces éléments <rire> de Rada, euh, euh, pourraient encore apporter d'autres euh, clarifications oui, en fait, euh, euh, moi, j'ajouterai deux éléments. Euh, au niveau de SOUS, ils sont avancés au niveau de la certification sur tout ce qui est Technology Enhanced Learning. Euh, Alexandrie, euh, non, en fait, on n'a pas ce, ce type de certificat. Cependant, on, nous avons une structure importante qui s'appelle le FLDC, Faculty Leadership Development Center. Et c'est très important d'être formé à l'intérieur de ce centre pour son avancement de carrière académique. Et donc, ce que nous avons fait à Alexandrie, c'est que nous avons introduit deux modules que les professeurs, les académiques doivent suivre pour leur avancement de carrière, et qui tournent autour de, le, de, de Technology Enhanced Learning, sans vraiment parler des réels ou de Open Science, mais je pense introduire un module sur tout ce qui est Open Education et Open Science, Peut-être un, un beau projet que nous pouvons faire à Alexandrie. Euh, une autre chose, peut-être que nous pouvons faire tous ensemble, euh, moi et Lydia on a pensé peut-être à euh, euh, travailler sur un projet européen euh, sur les euh, Open Science euh, plus globalement. Euh, là, on, ça fera peut-être euh, l'occasion de réfléchir sur euh, plusieurs types de certificats euh, pour plusieurs personnes aussi, pour euh, peut-être euh, les, les étudiants au grade supérieur et euh, les professeurs, euh, peut-être même euh, pour les, les étudiants de premier cycle, parce que c'est un concept que je trouve très important. Est-ce que tu, vous as, tu as pu partager d'autres questions parce qu'il y en a tellement je, je préfère que ce soit vous qui les, qui les choisissiez. Il y en a une qui est toute simple. Peut-être que pendant que vous lisez les questions, l'une de vous peut le mettre. C'est le lien vers le site, vers votre site. Peut-être qu'il n'a pas ou trop. Tu l'as partagé, Rada Tout de suite, oui. Voilà, sur le chat ou dans les questions, c'est Juliette Toussaint qui pose la question. Euh, voilà, je te laisse, Lilia, choisir les questions. Juste pour euh, que Lilia, un problème d'affichage. Attends. Ah. Attends, je vais essayer de… C'est la barre avec la petite flèche en haut à droite. Oui, oui, oui. Euh. Euh, euh, Monsieur Alexandre euh, euh, Ankerli, euh, lui, il est euh, heureux parce qu'il y a deux ressources en anthropologie. Je pense que c'est la contribution… De ma chère Amal Amderabo de la faculté d'éducation Université d'Alexandrie. Bravo, Amal. Ça fait plaisir. Tu sais, c'est Ça donne le goût. Moi, j'ai envie de, de consulter toutes ces ressources-là. On n'a certainement pas le temps. Ce qui est bien, c'est de faire. Personne aille les consulter les fasse connaître mm. aussi. Najwa Adjad, épouse Miri. Bonjour. Si j'ai compris, dans le cadre de ce projet, il y a eu conception de jeux sérieux. Est-ce que ce sont des ressources éducatives libres? Est-ce qu'on peut y accéder? Est-ce qu'ils ont été évalués? Merci. Merci. Euh... Euh, Madame Najwa, euh, euh, dans le cadre de cette initiative, il n'y a pas eu de conception de jeu sérieux, mais euh, nous avons euh, conçu des activités dans le cadre du Learning Lab. Il y a eu l'animation des activités euh, avec, euh, euh, en introduisant la gamification. Donc, euh, mais il y a pas, donc, ce n'est pas dans le cadre de cette initiative, mais beaucoup plus dans le cadre du projet euh, Learning Lab. Voilà. Euh, Lilia, si tu me permets en fait, oui. euh, nous avons travaillé, euh, moi et Lydia, sur un projet très réussi à mon avis, Let's Sega, euh, let's, let's, c'est toujours le Let's, Let's Benedict Lydia, uh, Serious Games for assessment. Et, et nous avons conçu dans le cadre de ce projet, euh, avec nos étudiants de master, euh, six, six jeux sérieux, pour, euh, pas pour l'apprentissage, mais vraiment pour l'évaluation. Et euh, le portail Lexegue, en fait, euh, euh, devait être lancé avant le portail euh, OER Wiki Admena, euh, sauf qu'on est très perfectionniste et on fait beaucoup d'essais avec les, les jeux avant de les publier. Euh, mais suivez-nous, madame. Euh, le portail sera lancé bientôt avec les, les jeux sérieux genre. Alors, je vois aussi une question de Pierre Noreau qui demande, euh, enfin, moi je vais la traduire comme ça, est-ce qu'il y a seulement de l'enseignement supérieur ou est-ce que vous avez aussi eu des ressources pour l'enseignement primaire et secondaire Je réponds, Livia, parce que je les ai, je, je ai consultées. Euh, Madame Sheringala de la faculté de… on les appelle les facultés d'éducation pour… je ne sais pas comment traduire ça en français, Livia, tu peux m'aider mais on les appelle faculté de kindergarten. Ça, comment tu les appelles en français Je t'entends pas. Euh, ça, ça change tout le temps, mais en ce moment, c'est les, les formations des maîtres. Oui, ah, Formation des maîtres, justement. Oui, voilà. oui, euh, Justement, Madame Cherine Gallup, qui est spécialiste pour théâtre pour enfants, euh, elle a contribué de ressources pour euh, en fait euh, enseigner les, les jeunes, les tout petits. À travers des pièces de théâtre, elle a contribué quelques ressources. Sauf qu'elle est universitaire, Madame El c'est-à-dire euh, on l'a pas ouverte aux maîtres dans les écoles, aux professeurs d'école pour le faire, mais comme elle est enseignante dans une faculté qui s'intéresse à ça, elle a contribué de ressources destinées aux tout-petits. Oui, c'est quasiment un partage de pratiques innovantes directement mis en ressources éducatives libres, finalement. Mais ce n'est pas oui. à écrire ou, ou à compter. Tout à fait, il euh, y, y a eu deux questions par rapport à la granularité et l'interopérabilité, les aspects en termes d'interopérabilité des ressources partagées. Euh, euh, en fait, nous n'avons pas vraiment euh, euh, focalisé beaucoup sur la granularité des ressources. Pour encourager les collègues à partager euh, tout type de ressources, en fait. Euh, euh, D'abord, nous, nous avons euh, euh, ciblé, euh, euh, nous avons essayé de faciliter la chose pour nos collègues. Et donc, je pense que les prochaines étapes, justement, de focaliser sur la granularité de ces ressources et surtout sur l'interopérabilité, de manière à pouvoir faciliter, justement, le partage de ces ressources. Donc, ce sont deux aspects que réellement, nous n'avons pas. Euh, donc, euh, réellement travailler là-dessus pendant ces deux derniers mois, hein, en fait, pour cette initiative. Le temps est très court, donc on a démarré en mois de mars, euh, le temps de, de déclencher cette initiative, de pouvoir encourager les collègues, de pouvoir collecter toutes ces ressources, de pouvoir justement, euh, certains collègues qui nous ont, euh, ont rejoints dans cette initiative n'avaient aucune idée sur l'éducation ouverte d'abord, il fallait donc justement euh, parler d'abord de, de, de, de cette thématique. Donc, euh, je pense que ce projet, c'est une très bonne étape, mais il reste encore beaucoup de travail à faire par rapport justement à la granularité, la temporalité des ressources. En fait, on ne pouvait pas commencer euh, euh, dur avec les, les collègues. Euh, moi, je me souviens, avec Lily au tout début, je lui ai dit « est-ce qu'on va arriver en, en mai, en juin ?» Euh, avec si peu que, de ressources que ça, simplement, jusqu'aujourd'hui, nous n'avons que trois qui quatre qui ont été soumis. Et puis, on se disait des choses genre, euh, euh, Reda, ne t'inquiète pas, moi, je vais mettre en ligne de ressources. Et puis, j'ai dit, Lili, on n'a pas fait ça pour, pour que nous mettions de ressources en ligne et pas l'objectif. Euh, mais à la fin, on a dépassé, alors c'était quand même un travail de longue haleine. C'est sûr, parce que on, on, enfin pour ceux qui étaient là au mois de novembre, on vous a vu petit à petit euh, entre, entre nous et <rire> ensemble. Et heureusement qu'il y a ces Open Education Week pour se mettre un peu, pour se donner un calendrier, pour se mettre des étapes. Et bien sûr, que ce qui est vraiment précieux, c'est pas de… bon, Déjà, c'est de se mettre ensemble quand on sait ce que c'est, mais c'est d'embarquer les autres qui ne savent pas encore, qui n'ont pas encore peut-être compris. Et, et c'est ça qui est vraiment euh, formidable. Donc euh, après, il faut mettre petit à petit. Se... C'est bien de continuer à avoir un calendrier avec des étapes. Alors, pour le mois d'octobre, vous avez fait une soumission pour la conférence à Nantes Oui. Très bien. Oui, et... une communication qui adresse plus la méthodologie que nous avons adoptée, mais de façon un peu plus formelle. Et puis, euh, c'est normal de reprendre des choses existantes aussi. Parce que quand il y a des belles ressources éducatives libres, c'est quand même l'occasion de les faire connaître. Donc, c'est vraiment bien. Ou même de mettre sous licence libre des cours qu'on avait fermés jusque-là. On se dit, ben bah, voilà, c'est l'occasion de les ouvrir en mettant la licence Creative Commons. Alors justement, j'avais vu une question de d'ailleurs d'Éric Castex, qui va être le, le suivant qui va prendre la conférence du mois de juin. Donc, ah, dit, je vais l'inviter sur scène pour qu'il vous pose sa question directement, en espérant qu'il n'a pas dû partir entre-temps. Alors, Eric. Voilà, je t'invite sur scène, Eric. Euh, on va voir s'il si, si est là ou s'il si est parti. Euh, bon, sinon, sa question, c'était de savoir si vous aviez... Quelle licence vous aviez privilégiée au moment de solliciter les gens Parce que c'est bien de leur présenter tous les Creative Commons, mais c'est un peu parfois difficile de choisir. Donc, en général, les personnes qui promeuvent, qui promeuvent les ressources éducatives libres, elles font un choix. Hmm. La, la majorité, c'était « share Like. Beaucoup étaient en « share like Si euh... oui. c'est « buy and they share Like c'était la… C'est la vraie, c'est la vraie licence des, des gens convaincus de l'open source, c'est-à-dire qu'il faut continuer, il faut pousser les autres à réutiliser. Donc, est-ce que vous pouvez, est-ce que vous pouvez dire à ceux qui ne connaîtraient pas les ressources éducatives libres ce que ça veut dire Comment euh, J'ai pas. C est, c est, c est, c est by share like. Est-ce que, est que tu peux décrire la, c'est quoi la ressource Explique, Lydia. Of, oui, j'avais partagé, le, on, on les invite à, on va partager les ressources, on les invite à regarder, je, je partagerai pas le lien sur, sur le chat, d'accord? D'accord, mon idée c'est pour les participants qui sont encore 35 au bout d'une heure, merci à vous, c'était de, de, de dire à ceux qui ne connaîtraient pas les Creative Commons, que ah, en fait, Dire, ce que ça veut dire, parce que quand on entend la première fois c'est bye, by share like, c'est du chinois. Là. <rire> ah d'accord. Oui, il voulait savoir. Est-ce que tu peux le c'est ça? C'est ça, Périne, La question, quelqu'un veut comprendre de quoi il s'agit. Je vais le lien. Je peux créer le lien, c'est plus simple. Okay. d'accord. En fait, oui, et pour être en fait plus franc, c'est c'est by and share share like qui était là les mêmes. Please. Je partage. Merci. Donc, pour, pour ceux qui ne sauraient pas, euh, les licences Creative Commons ont été créées justement pour simplifier euh, euh, les droits de propriété intellectuelle sur les cours et que l'auteur du cours fasse savoir comment il accepte que son cours soit réutilisé. Donc, il peut dire, bah, vous avez le droit de le lire, ce qui est mieux que dans une librairie, puisque normalement, il faut acheter le livre pour pouvoir le lire. C'est très restrictif quand on est enseignant et qu'on trouve exactement l'ouvrage dont on aimerait servir pour son propre cours. Donc, en fait, on peut faire des licences beaucoup plus libres. Avec CC by Share like ça veut dire, je donne, je donne accès à, au, à mon manuel pédagogique, par exemple. Vous avez le droit d'en utiliser une petite ou une grosse partie. Donc, ça, c'est parce que on a, parfois, on a le droit d'utiliser uniquement tout le livre, mais pas, ou toute l'image, mais pas une partie. Là, c'est pour dire, oui, oui, vous avez le droit d'utiliser ce que vous voulez. La seule contrainte que je vous demande, c'est de me citer. C'est quand même la moindre des choses. Et l'autre contrainte, c'est de repartager le travail qui sera issu du travail initial, de le repartager sous la même licence. Donc, ça permet en fait de contraindre un petit peu l'utilisateur suivant à repartager une deuxième fois ses ressources, et comme ça, on continue à faire de la ressource éducative. Voilà. Merci pour ceux qui ont posté les liens vers les licences Creative Commons. Voilà. Est-ce que vous Est voulez. Euh... Euh, je m'excuse, je pense que je me suis trompée. En fait, la majorité, c'était cc NC. NC, Share a like. Non, oui, coup, pas coup. Pas, non, non, non, non. NC, c'est juste pour dire que ce pas du commerce. Il ne faut pas faire du commercial avec, du commerce avec. Mais ND, euh, non, non, non, ce n'est pas ça. Parce que ND, c'est trop fermé, en fait, comme licence. Euh, on euh, ne peut pas faire des de nouvelles versions. Et puis, qu'est-ce qu'on va partager alors? Je m'excuse, je pense que je me suis trompée tout à l'heure. Oui, avec la question, si c'est. Donc, on interdit les usages non commerciaux. Donc, euh, souvent, les gens se disent, mais enfin, je gagne ma vie quand même en, en étant enseignant. Alors, à qui est-ce qu'on interdit quand on interdit pour des usages commerciaux C'est toujours la, la, la question qui se pose à celui qui partage. Il n'a pas envie que des gens en profitent, par exemple, des maisons d'édition, pour. « prendre tous les droits d'auteur et en profiter », ça serait choquant en effet. Euh, en revanche, euh, parfois ça empêche, euh, ça fait se poser tellement de questions aux au formateurs qu'ils renoncent à utiliser euh, le cours parce qu'il y a marqué euh, « non commercial », NC. Voilà, c'est les questions qui se posent, elles sont ouvertes. Alexandre Enkerly qui dit ouf rassurant de savoir que non dérivative n'est pas privilégiée. Bon, on arrive à la fin de à la fin du webinaire. Est-ce que vous avez une dernière, un dernier souhait Est-ce que vous voulez nous partager une dernière idée ou envie Euh, de mon côté, moi, je, je pense que toutes les deux, nous avons pu créer cette communauté autour de, de, des ressources éducatives libres au sein de, de nos universités, au sein de la région. Et je pense qu'il y a beaucoup d'intérêt euh, pour, cette, pour cette thématique. Et euh, ce n'est que le début de, de plusieurs actions autour de cela. Voilà. Je vous remercie beaucoup, ma chère Amirada, pour la, la, la précieuse collaboration. Merci beaucoup Lilia, merci beaucoup Perrine, je remercie euh, tous les collègues ici présents aujourd'hui, je remercie tous ceux qui ont contribué à l'initiative, euh, je veux juste dire qu'avec euh, vous ça, ça va continuer à vivre, euh, c'est très bien de lancer un petit grain, euh, mais pour avoir la plante vivante pour euh, longtemps, ça prend beaucoup de euh, d'efforts, de, de, de, d'énergie, d'investissement. Nous comptons beaucoup sur vous. Merci beaucoup. Et à très bientôt, euh, le dernier je jeudi de juin. Et euh, peut-être euh, en présentiel en octobre, euh, ça serait vraiment un grand plaisir. Eh bien, je ah. vois tous les participants qui vous remercient, qui disent que c'était très intéressant, ça motive. Euh, même si le français n'est pas ma langue étrangère, euh, j'ai vraiment apprécié d'être là. Euh, bravo Lilia, bravo Geda, vous lancez la locomotive MENA des REL, c'est sur la bonne voie, dit Mokhtar. Choukran, dit Alexandre, merci, merci. merci. Voilà, tout le monde est très heureux merci. de vous avoir entendu, félicitations pour tout ce travail que vous avez déjà mené, et puis... Euh, et puis, j'en ai parlé aussi au board de l'Open Education Global Global, en plutôt anglophone. Et donc, voilà, ils étaient très contents de savoir ce que vous aviez lancé en région. Là, je vous félicite. À bientôt, à, à, au dernier jeudi du mois de juin, pour les modèles Alors, modèle économique, modèle durable pour les ressources éducatives libres, justement. Euh, quelles sont les questions Comment trouver peut-être des financements ce sera Eric Castex qui nous racontera ça. Voilà, merci beaucoup. Bonjour. là. Oui, je viens d'arriver pardon. Bonjour. Bonjour. Bonjour à tous. Et c'était parfait hein, franchement très intéressant. C'est ça qui est là. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Au revoir. Merci au revoir. beaucoup. Au revoir. Merci au revoir. Au revoir. Merci, au revoir. Au revoir. Merci, merci. J'arrive pas à terminer l'événement. <rire> tu veux pas peut-être. <rire> tu es contente, Périne. En plus, oui. euh, tu sais, si c'était, si c'était en présentiel, on aurait pu peut-être aller prendre un café maintenant. Bon. <rire> C'est vrai, mais qu'est-ce que tu veux Peut-être que ça n'aurait jamais eu lieu aussi. Oui. <rire> Alors, euh, on réserve des cafés. Euh, à Nantes, j'espère. J'espère, j'espère. Merci beaucoup, Pauline. Merci beaucoup, Périne. Merci Merci beaucoup, Périne. Merci beaucoup. Allez, au beaucoup, au mois, le soutien. Au revoir. Au revoir. J'arrive pas. C'est bon, j'ai <rire> beau terminer l'événement. Ça va finir, pas finir. Oui, ils disent que c'est censé se terminer dans 2h39. Non, là, j'ai vraiment d'autres choses à faire. <rire> Tu peux fermer le navigateur Oui, c'est ça. ça, je vais fermer le navigateur. Oui, on ferme, on ferme tous les navigateurs. Euh, oui, et puis juste pour votre information, donc je n'ai pas réussi, on, on coupera au montage, euh, on continue un petit peu et puis il y a encore 18 personnes présentes. Je n'ai pas réussi à exporter la liste des participants, mais euh, je vais vous, dès que j'aurai réussi, je vous l'enverrai, comme ça vous verrez un peu tout, tous les gens qui se sont inscrits. Tous les gens qui sont inscrits sont retenus ensuite dans des listes de diffusion. Très bien. Ils sont informés de la suite. Hein, et euh, Évidemment, ils peuvent aussi vous contacter euh, pour la suite. Euh, et euh, si... Oui, ça sera rediffusé. Ça sera renvoyé à tous et rediffusé. Il y a une chaîne YouTube Open Education Global francophone sur laquelle vous retrouverez aussi le webinaire. On pouvez le partager par la suite, pas uniquement les live Et euh, les participants... Euh, euh, euh, le recevront et, et vous pourrez aussi revoir les questions. C'est-à-dire qu'après coup, si vous voulez voir euh, qui était vraiment là, il euh, y a aussi, on peut cliquer sur euh, partie questions. Voilà. Il y en a qui vous intéressent. Très bien. Et maintenant, je ferme le navigateur. <rire> Au revoir. Au revoir. Au revoir.